Voici un court tutoriel pour illustrer comment créer un GIF. Débute la création de ton image animée à partir d'une courte vidéo libre de droit. Détermine le début et la durée de l'animation et personnalise ton GIF en ajoutant du texte, un autocollant significatif, un filtre ou un dessin complémentaire et évocateur. Amuse-toi sans surcharger ton image. Le GIF animé est une façon ludique d'exprimer ta réaction sur un sujet, de partager autrement ton émotion sur un thème qui te touche particulièrement. Le GIF animé s'intègre facilement à une création quelle qu'elle soit, à l'aide de son code d'intégration ou de son lien URL. Il est même possible, dans certains cas, de le redimensionner et de modifier sa forme.